Bienvenue dans Diode, le podcast qui cherche la lumière. Enchantée, je m'appelle Florence et je suis artiste sonore. Bienvenue dans cet espace d'histoire et de soleil. Ici, on va parler de lumière à tous les sens du terme. La lumière dans laquelle les artistes voudraient tous baigner et la lumière que les humains cherchent dans leur quête perpétuelle de bonheur. Il y a 5 ans, j'ai vécu ce qu'on appelle... En langage spirituel, une nuit noire de l'âme. On dit aussi, euh, en langage plus psychologique, un gros syndrome post-traumatique. Et depuis, je parcours un chemin d'éveil. J'ai exploré la spiritualité, la psychologie, le développement personnel, les médecines alternatives, l'écriture, la science, l'éloquence, le sport. Et surtout, depuis cinq ans, j'ai décidé que, que, bah, que je voulais vivre pour ce qui me faisait vraiment vibrer. J'ai décidé de tout faire pour réaliser mon rêve, qui est de devenir chanteuse. J'ai toujours évolué dans l'univers du son. J'ai fait, quand j'étais petite, le conservatoire, en classe de violon et de piano. J'ai été animatrice radio pendant 10 ans. Et j'ai fait, et je fais encore aujourd'hui, du design sonore. Et c'est vrai que j'ai mis très longtemps avant d'affirmer, je veux écrire mes chansons et je veux les chanter professionnellement. J'ai commencé à le murmurer il y a à peu près cinq ans quand j'ai entamé mes premières formations. Et puis je l'ai dit de plus en plus fort au fur et à mesure que j'apprenais les arts de la scène, au fur et à mesure que je rencontrais des professionnels, des vrais gens du milieu et que j'ai eu bah, les premières opportunités de présenter le travail que j'ai au fond du cœur. À l'heure où je vous parle, j'ai pas encore sorti ni d'album ni de paix, mais je vis quand même de mon travail sonore et c'est un premier pas. Et c'est exactement ce moment que j'ai envie de partager avec vous, c'est tout ce que j'ai vécu et compris et appris sur le chemin et c'est tout ce que je vais vivre et comprendre et apprendre dans les prochaines étapes qui m'attendent. Dans Diode, je vais vous raconter mes meilleures anecdotes d'art et croyez-moi, en 10 ans d'interviews et de reportages, j'ai vécu des choses hallucinantes. J'ai envie de vous partager mes meilleurs tips d'expression orale parce que je suis aussi prof et je constate chaque jour comme c'est difficile pour les Français de parler en public et tout le monde devrait avoir le droit de s'exprimer, que ce soit pour exprimer une idée dans un déjeuner de famille, en réunion de travail ou pour un examen, une conférence ou, ou que sais-je sur les réseaux sociaux et j'ai très très très envie de vous aider à libérer ce potentiel qui est en vous parce que tout le monde a ce potentiel. Et puis Diode, ce sera aussi, et surtout, toutes les étapes musicales qui m'attendent. J'ai compris récemment qu'on n'est pas heureux le jour où notre rêve s'est enfin réalisé. Je crois qu'on est heureux quand on sait apprécier chaque pas qui nous mène vers ce rêve. Parce que je crois qu'en fait, on ne cherche pas le bonheur. On cherche à vivre des expériences qui soient tellement vibrantes qu'on va sentir profondément vivant. Et je crois que ce qu'on cherche tous, en fait, c'est à ce que la lumière éclaire notre chemin. Et Diode, c'est tout ça. C'est une petite lumière qui guide mon chemin et à laquelle je m'accroche. Et c'est une petite lumière que j'ai envie de vous partager, parce que je me sens complète quand mes sons et mes mots aident les gens. Diode, c'est du coup, j'espère, votre future capacité à pouvoir exprimer et réaliser vos rêves. Bienvenue dans Diode